Salut tout le monde, c'est Winman content avec vous. Grosse vidéo aujourd'hui, on regarde l'évolution de la grow avec ma lumière de Vipar Spectra. Le modèle XS2000, toujours 240 watts de puissance. Mes plantes sont maintenant à 23 pouces de la lumière, là, si on parle là, du centre ici. 23 pouces de distance. Euh, J'ai baissé l'intensité de ma lumière. Euh, deux raisons. Première raison, on va économiser de l'électricité. Et deuxièmement, euh, mon centre était dépassait le 600 ppfd. Donc, euh, absolument trop fort là, pour cette région. Euh, C'est sûr qu'en baissant l'intensité à l'extérieur, là, à l'extérieur, ça va être un peu plus difficile pour la croissance. Mais... Euh, on va voir ce que ça donne. Là, je pense que les plantes ont très bien réagi à, à l'intensité de la lumière qui a été euh, abaissée. J'ai installé le Scrog. Euh, encore plusieurs carrés à remplir. Euh, convaincu qu'on va réussir. Les plantes vont très bien. Les deux Vanilla Frost de Flower là, poussent très bien. Euh, celui-là ici là que je connais pas je pense pas que c'est des autoflowers cela -là, là ça doit être vraiment des photopériodes. périodes euh, donc j'ai aucune idée si c'est des camdogs. là euh, j'ai aucune idée c'est quoi ça ici euh, lui va très très bien j'ai une branche ici qui se dirige vers le centre celle là ici j'ai une branche qui va couvrir ces trois quatre carrés là ça c'est fou lui là bas là euh, c'est fou fou fou il y a du stock là dedans mon homme je vais pouvoir répartir ça des deux côtés, et même amener ça dans le centre. Donc, euh, mes plantes vont être très bien réparties. Ici, on va couvrir quelques carrés. Euh, Peut-être qu'on qu ne va pas se rendre dans le fond. Celui-là ici, c'est seulement euh, cette plante-là qui est dans un deux galons. Je ne l'ai pas transporté. Il était vraiment plus petit que les autres. Donc, euh, les carrés ici, là ils ne seront vraiment pas remplis. Mais de toute façon, euh, ça ne sert à rien de trop s'élargir parce que la lumière ne fournira pas. Parce qu'on l'a appris, hein, le, le modèle XS2000 euh, avec son 243 watts de puissance. C'est très bien en ce moment. C'est excellent. Je suis vraiment satisfait pour la croissance. 18 heures allumée, 6 heures éteint. Ça va super bien. La lumière fournit en floraison. En floraison, il nous faut une lumière très puissante. On peut dépasser le PPFD. On va augmenter la puissance de la lumière et peut-être même abaisser un peu la lumière, peut-être à 20 pouces, pour qu'on puisse aller chercher, là, après quelques semaines de floraison, 1000 PPFD. Après la troisième, quatrième semaine environ, on va aller chercher 1000 PPFD. Donc, si on abaisse la lumière à 20 pouces, et qu'on augmente à 100%, et qu'on obtient le 1000 PPFD, je peux vous assurer, assurer que cette lumière-là ne pourra pas donner 1000 PPFD tout autour de la tente malheureusement. Donc, euh, si on continue comme ça de répartir la plante dans le scrog, ben dans les côtés, là, la, aux extrémités là, euh, du scrog, les cocottes vont être très petites. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Pas vraiment. Est-ce qu'on va rajouter une deuxième lumière à côté? Peut-être la P2000 de Vipar Spectra. Euh, c'est l'été, il fait chaud, mais là quand même, on veut des cocottes qui a de l'allure. Je suis en train d'envisager peut-être de, de ressortir là, la P2000 de Vipar Spectra à 200 watts de puissance, un peu moins puissante que la XS 2000, mais quand même la P2000 pourrait quand même là, bien compléter. J'ai installé le scrug, on va essayer de remplir toutes les carrés. <coughs> Les plantes poussent très bien là, ça va être euh, quand même assez bien. Euh, j'ai installé le scrog, j'ai ajusté la lumière et j'ai aspergé mes plantes de ma solution anti-trips, anti-spider mite, euh, parce que deux raisons. Première raison, on sait On sait que les œufs dans la terre peuvent prendre jusqu'à 19 jours, trois semaines avant d'éclore. Donc si en aspergeant. Les plantes, euh, la dernière fois, si on a oublié une petite partie de terre et qu'il y avait des œufs, toujours une possibilité qu'un œuf peut être après 19 jours. Ça, c'est la première raison que j'ai réaspergé de ma solution mes plantes sur un petit peu sur la terre, sur les feuilles, en dessous des feuilles, surtout. J'ai fait ça aussi pour une autre raison. Parce que j'ai trois bébés plantes ici. Trois Mendochino Purps croisés en animal cookie de Ripper Seed. J'ai... Euh, vous savez, je recycle ma terre. Euh, j'utilise la Promix HP. Par contre, j'utilise la Promix HP, mais, mais, mais, je recycle ma terre. Je recycle ma terre. Il euh, a yep pas Beaucoup de stock là-dedans, mon homme. Là, c'est un peu de micro-rise. Euh... En tout cas, il n'y a pas grand chose là-dedans. Là, là. c'est il a pas grand chose là-dedans. Ok, fait que je recycle ma terre. Fait qu'il y a peut-être des oeufs là-dedans. Là, là de... de spider mite. Fait que euh, j'ai aspergé toutes mes fleurs, mes plantes comme du monde. Et puis, ils ont très bien réagi. Euh, tout le monde est bien de bonne humeur. Comme je vous dis, le scrog, on va continuer à le remplir. Euh, j'ai nourri mes plantes. Là, on est rendu à 2 litres. 2 litres d'eau. PH 6,5. Euh, j'ai donné deux fois de l'eau. Toutes les autres fois, je donnais des nutriments. Euh, les deux fois que j'ai donné de l'eau, 6,5. Et puis l'autre fois, je pense à un 6,4. Le pH. Donc, euh, ajuster le pH aussi, là. Euh, quand on donne seulement de l'eau. Remo, vous c'est Remo? Jamais. jamais. Jamais, jamais, jamais, Remo donne des nutriments. Euh, donne de l'eau sans nutriments. Il donne toujours, toujours, toujours des nutriments. Là, vous allez me dire, « Ouais, mais c'est du marketing. Il veut vendre des nutriments. Il veut que, que tu limites. » Peut-être. Peut-être parce que c'est sûr qu'en ce moment mes plantes euh, manquent de rien, ont des belles couleurs. Euh, on le voit peut-être pas bien à l'écran là, mais elles ont toutes, toutes, toutes des belles repousses. Si j'avais pas, si j'avais donné des nutriments tout le temps, tout le temps, est-ce que mes plantes seraient mieux Est-ce qu'elles seraient plus grosses Est-ce qu'il y aurait des petits bouts euh, jaunes sur les feuilles À un moment donné, il va falloir que je le fasse. À un moment donné, il va falloir que je fasse une grow en donnant toujours des nutriments. Jamais, jamais donner de l'eau, juste pour faire des expériences. Donc, euh, donc, dans cette vidéo, Scrog. Et euh, comme je vous ai dit, j'ai encore aspergé mes, mes, mes plantes avec la solution qui est ultra efficace. Mes feuilles sont super belles, super vertes. Aucune trace de Spider-Mite. Aucune trace de Trips. Vraiment, vraiment, là, je, je suis au paradis. Je suis au paradis. C'était vraiment, vraiment, je vous le dis, là, un cauchemar. Un cauchemar, mon homme, d'avoir des Spider-Mites comme j'avais. Je te le dis c'est, tu veux pas ça. Je te le jure. Mais avec Winman, si on a des Spider-Mites, je vous le dis à utiliser ma solution. Ceux qui ont suivi toutes mes vidéos savent que j'étais infesté de spider mite J'ai perdu des amis à cause des spider J'ai, On m'a interdit euh, la, la, la, la rencontre de mes amis. Mes amis ne voulaient plus me voir. Et ils se sont dit, man, tu as des spider mites sur ton, ton linge, tu peux pas venir chez nous. Donc... Euh, Spider-Mite, c'est plus loin que la grow. C'est même, euh, ça joue dans l'amitié, les boys. Donc, euh, on va arrêter de niaiser. Winman, c'est la référence. Donc, on est toujours amateur ici, là. Je suis un amateur. Je fais pousser du cannabis euh, par plaisir. Ça fait deux ans. Deux ans que je fais pousser du cannabis. J'ai appris beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, la dernière année a été l'enfer. Avec des spider mites et des trips, tu, tu peux plus avancer. Euh, j'ai coupé mes gros euh, d'avance, j'en ai jeté aux poubelles. Euh, j'ai eu une gros que j'ai eu des, du bas de rot, euh de la, de, de la moissure dans mes cocottes. Euh, j'ai appris beaucoup la dernière année, c'est malade mental. Euh, on a connu Aquaman, hein, j'ai donné trop d'eau là à deux bonnes occasions. Là, que J'ai même fait deux vidéos à cause de ça. Donc, euh, vraiment faire attention à ça. Donc, toujours un amateur, mais je vous le dis. Ah, puis une autre chose. Euh, changer de graines de cannabis, changer de, de, de plantes, s'ajuster à certaines plantes. Cette plante-là, là, elle boit euh, 50% de plus que celle-là et puis 25% de plus. Que... Cette plante-là, elle boit tellement, bro. C'est fou. Elle boit beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh... Donc, des petites, des petites niaiseries de même, des petites affaires comme ça. Les graines de cannabis, c'est pas les mêmes. Euh, tu sais, ceux qui font pousser du cannabis pendant 30 ans, toujours du M39, toujours, toujours, toujours la même variété. ben Écoute, c est, c est, c est ça. ça commence à être une routine, puis tu commences à la connaître, ta plante, là, ton clone, de, de, de, de connaître ta la ta génétique, tu sais. Donc, euh, puis une autre chose, une autre chose, j'arrive pas de changer de lumière, je change d'équipement. Donc, il faut, faut s'ajuster à la lumière aussi. Là. Euh, quand on passe d'une petite lumière comme ça à une grosse lumière, puis qu'on vient une petite, il <coughs> faut s'ajuster, toujours euh, utiliser son PPFD pour savoir ce qu'on en est. Pour savoir où ce qu'on en est, parce que je vous le dis, euh, changer d'équipement, changer de, de, de plante, à un moment donné, c'est change, change, change, c'est plus la même chose. <coughs> Donc euh, je pense sincèrement que, que je m'en vais vraiment vers le mieux. Il y a beaucoup de personnes là, qui ne sont pas d'accord avec euh, le moment que je fais la défoliation. Euh, plusieurs, des petits détails, des petits détails. Euh, vraiment satisfait de cette grow là présentement. Vraiment, vraiment satisfait euh, du résultat euh, après là, le, le nombre de semaines euh, où est-ce qu'on est rendu là, dans notre agenda. Euh, vraiment satisfait. Donc, toujours un amateur. Et puis, euh, on continue comme ça. Un pouce, un commentaire. Et on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!